Bonjour, bienvenue au webinaire Instant Z sur la thématique ce soir de la célébration euh, vue par euh, le Dragon Dreaming. Euh, donc, je me présente, euh, Jérôme Michelet. Euh, moi, euh, je suis euh, membre de l'Instant Z depuis le début de l'année. Euh, je suis également membre de, euh, du réseau Dragon Dreaming. Euh, donc, moi, j'accompagne les organisations sur euh, la gouvernance euh, partagée. Euh, dans le sud-ouest, je suis originaire du Lot-et-Garonne. Euh, et donc euh, ce soir, nous avons la chance d'avoir Sandrine, euh, qui fait partie également du réseau euh, Dragon Dreaming. Je lui laisse la parole. Je suis partenaire apprenante euh, au sein de, de l'Instant Z et, euh, et puis euh, facilitatrice, formatrice euh, du réseau Dragon Dreaming. Donc, voilà, et ravie de vous retrouver ce soir sur un thème qui, que j'aime beaucoup, avec euh, celui du rêve aussi. Du coup, voilà, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, bah, c'est d'accompagner oui. le changement de cap, euh, de faire une nouvelle humanité avec euh, des, des méthodes innovantes et surtout par des euh, voilà, projets collectifs et la gouvernance partagée. Euh, donc, du coup, nos intentions, ben, en tant qu'Instant euh, Z, euh, nos intentions, ben, on partage un peu euh, notre raison d'être euh, pour situer un peu le, euh, le contexte pour les personnes qui ne euh, connaîtraient pas Instant Z. Donc, l'idée, ben, la vision, c'est effectivement pour relever les défis qui attendent l'humanité, euh, nous souhaitons construire, euh, il y a besoin de construire une civilisation consciente et agissante. Et donc, notre mission, explorer et transmettre les approches en lien avec la permaculture, accompagner la pratique de la gouvernance partagée et de la démocratie participative, avec un euh, focus, soutenir des réseaux d'acteurs engagés. Ici, notre proposition aux organisations, donc avec le modèle Z, qui est effectivement un modèle de gouvernance partagée pour que les organisations consacrent de leur, leur énergie à leur mission avec une organisation agile, équilibrant efficience et qualité relationnelle. Euh, donc voilà. Et euh, donc pour ce soir, euh, l'intention qu'on avait avec Sandrine, c'était du coup vous partager notre expérience et notamment de la célébration, euh, présenter du coup l'approche un peu euh, dragon dreaming un peu plus dans les détails, comprendre un peu à quoi se sert euh, le Dragon Dreaming et plus particulièrement l'énergie de la célébration et la cultiver dans votre organisation. Et puis, euh, on vous proposera de vivre une petite expérience euh, en, fin en, en fin de webinaire. Voilà, voilà. Donc, le modèle Z, euh, concrètement, avec une petite infographie qui vous montre qu'est-ce que c'est. Ben, euh, en fait, ce sont euh, cinq espaces Cinq espaces qui vont venir vous permettre en fait, de, de différencier les éléments que vous voulez traiter, notamment en réunion. L'idée, c'est que généralement, quand on monte un projet, on mélange un peu tout. On mélange des questions de sens, on mélange du rêve, on mélange de la planification et de l'opérationnel. Et donc là, l'idée dans ce modèle-là, c'est vraiment de, de mettre il y a un espace pour chaque chose, euh, en disant ben, tout ce qui émerge euh, est important, est intéressant à traiter. Euh, par contre, si on veut tout traiter tout, tout en même temps, euh, ben, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la pensée spaghetti, et tout se mélange et euh, généralement ça fait pas euh, ça fait pas un beau mélange. Et euh, donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir tirer les spaghettis, de dire tiens là, là, on va faire, on va aller dans le rêve, on va faire euh, une carte de priorité. Là on on va aller dans le plan, on va plutôt être dans la structuration de notre organisation. Donc l'espace sens déjà pour commencer, euh, c'est l'espace dans lequel on va donner justement la raison d'être, de pourquoi le projet il existe. Euh, une fois que de coup on a une raison d'être avec les valeurs, les valeurs qui sont comment on veut mettre en, en musique cette raison d'être dans notre collectif, ben, on arrive sur la carte et euh, on, on va sur l'espace rêve. L'espace rêve justement où là on va rêver ben, concrètement, qu'est-ce qu'on veut euh, faire avec notre projet euh, à moyen terme, l'idée, c'est vraiment, enfin voire même à court terme pour certains, c'est vraiment dans les, six, dans les six mois, dans les un an prochain, qu'est-ce qu'on veut avoir réalisé euh, concrètement Donc là, on est vraiment dans l'espace euh, rêve avec une carte des priorités, carte d'orientation. Et ensuite, on va aller dans le plan. OK, maintenant qu'on a, a la raison d'être, euh, on a le rêve. Euh, OK, maintenant concrètement, bah, comment on, de quoi on a besoin en termes de règles, en termes de rôles, euh, de quoi on a besoin pour, euh, pour mettre en place tout ça et donc là, on va venir euh, euh, énergétiser ça dans l'espace-plan. Et ensuite, ben, concrètement, on va réaliser les choses. On va être dans l'espace-action. Et là, quand on va être dans l'espace-action, on va potentiellement revenir sur l'espace-plan. Parce que ben, quand on est dans le concret, on s'aperçoit, tiens, on avait pensé qu'on ferait ça comme ça, avec telle règle et avec tel rôle. Ben, en fait, on, on ajuste. Donc là, il y a pas mal d'allers-retours entre l'opérationnel, l'espace-action et l'espace-plan. Et ensuite, euh, ben, une fois qu'on arrive à la fin de notre rêve, c'est-à-dire qu'on si on s'était donné six mois, ben à la fin des six mois, on va dans l'espace célébration euh, pour justement voir tout le chemin parcouru. Et puis bon, ben là, c'est le sujet de notre euh, webinaire de ce soir. Donc, euh, je vous laisse Sandrine euh, en parler plus en détail. Voilà. Donc, euh, ben Sandrine, je te laisse la main sur le Dragon Dreaming. Merci, Joanne. Euh, alors, je... peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà un petit peu Dragon Dreaming, qu'on a entendu parler, qui ont été... Euh... Peut-être qu'on a eu la curiosité aussi d'aller voir le site qui était noté comme lien. Donc, euh, Dragon Dreaming, euh, c'est une méthode australienne qui vient de John Croft. Et euh, c'est une méthode qui s'inspire beaucoup des peuples premiers et qui intègre cette notion de lien à la terre, de sagesse et de, de, de collectif. et euh, c'est donc John qui est un grand, euh, euh, une personne très proche de l'éducation, de la transmission, qui a vécu euh, du coup. Euh, Excuse-moi, Jérôme, je ne sais pas du coup si y a le diaporama défile ou pas aussi, parce que du coup, euh, OK. <rire> Comme ça, je serai dans le bon ordre, parce que sinon là, je vois, je, <rire> je pars du coup avec mon intention, mon intuition. <rire> OK, bon, je vais faire un petit zoom arrière après. Euh, voilà, donc John croft qui est en, en tout cas un, un pédagogue, un chercheur et puis euh, qui euh, a vécu euh, les grandes crises en, en Australie et euh, qui, euh, voilà, du coup a, a, on va dire, conçu cette méthode Dragon Dreaming. Du coup, euh, euh, Dragon Dreaming, donc c'est un réseau de facilitateurs, formateurs, voilà, qui accompagnent aussi... Euh, la montée en compétences, les, qui travaille sur les fondamentaux, accompagnement, formation. Et c'est aussi euh, une communauté et une communauté euh, d'organisation, une communauté euh, d'individus, de formateurs euh, et euh, toute une communauté avec euh, bah, tous ceux qui participent aussi à, aux formations par les uns et par les autres. Euh, c'est une méthode très créative, common. Euh, donc, il y a voilà, des personnes qui sont un, un petit peu euh, partout. Et pour ça, on a des rencontres annuelles qui nous permettent un petit peu de nous rencontrer, de faire connaissance et d'aller plus loin ensemble. Euh, je veux bien… Voilà. Donc, euh, Dragon Dreaming, fort de cette re recherche de lien aux aborigènes d'Australie, euh, John s'est dit euh, c'est vraiment important pour changer de cap euh, qu'on réintègre la notion de, de l'individu dans les projets collectifs. Et donc, il a amené finalement les trois piliers qu'on retrouve en permaculture, d'où le fait qu'on parle de permaculture humaine, qui sont donc l'évolution personnelle, le renforcement du collectif et le soin à la terre. Du coup, c'est de dire, ben oui, forcément, si on veut que la personne, elle soit engagée et motivée, c'est parce qu'elle est à la juste place, à sa juste place. Du coup, on permet vraiment de l'accompagner à, à, à, à trouver sa place à développer ses compétences, mais aussi à vérifier si elle est bien au bon endroit euh, dans, dans ce projet collectif. Euh, du coup, voilà, cette vision systémique, Donc, comme je, je disais, John, a, a, en Australie, ils ont vécu donc, des, des grosses crises, ils ont pris conscience qu'ils ben, étaient une petite île isolée et que du coup, ben, c'était important euh, vraiment d'accompagner et de favoriser le, le changement de cap pour aller vite et loin. Donc, cette méthode, elle date déjà quand même d'il y a 30 ans, et euh, bah, aujourd'hui, euh, voilà, on trouve qu'elle résonne plus que jamais hein, avec euh, cette idée de, de changement, et euh, elle, elle, euh, ce qui est dit, donc ce qui est précisé sur euh, une des citations euh, d'Einstein, c'est que si on veut euh, bah, créer cette nouvelle humanité, si on veut faire un nouveau paradigme, euh, il y a vraiment besoin qu'on change notre mode de pensée. Euh, donc, c'est aussi un peu ce qu'on vous propose, euh, et c'est ce que propose Dragon Dreaming c'est d'amener des, des outils, des processus euh, un petit peu décalés euh, pour vraiment changer euh, de, de mode de pensée et, et de paradigme dans le faire ensemble. Et donc, la citation d'Einstein, bah, elle est notée là hein, c'est euh, euh, voilà, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Euh, et une croissance infinie euh, voilà, dans un monde fini est physiquement impossible. Quoi. Donc, euh, il est nécessaire d'aller vers autre chose. <rire> Alors euh, voilà, Dragon euh, Dreaming propose donc une, une démarche de, de projet en quatre étapes, qui est euh, le rêve, le plan, l'action et la célébration, dont on va mettre un petit focus du coup euh, ce soir sur l'espace les, et la dimension célébration. Et euh, dans cette démarche de projet, il est proposé du coup d'aller vraiment euh, dans l'espace rêve qui va nourrir la motivation, la conscience et puis du coup la collecte d'informations pour euh, aller euh, définir sa raison d'être toute euh, la dimension et l'espace euh, planification pour aller tester la stratégie, élaborer et tester la stratégie. L'action, comme le disait Jérôme, avec des outils qui permettent vraiment de, de, du coup, de suivre un petit peu comment on avance de manière euh, partagée, collaborative, euh, voilà, avec euh, notamment la gouvernance partagée. Et puis euh, la célébration euh, qui est vraiment euh, cet espace qui va euh, nourrir l'énergie, qui va euh, permettre la prise de conscience euh, euh, sur le chemin parcouru qui va permettre d'aller explorer les talents et puis les compétences et qui va proposer du coup d'aller ben, aller plus loin avec vraiment, mais au fait, c'est quoi ma transformation vraiment intérieure qui est en train de se passer grâce à, à cette expérience que je suis en train de vivre de projet collectif. Excusez-moi. Oh. <rire> Et une dernière étape qui va être aussi, du coup, le discernement avec sagesse. Donc ça, on retrouve bien aussi dans cette question d'arriver de, de, à observer la part positive, réussie, échec, voilà, dans tout ce qu'on peut faire, finalement, apprendre aussi bien par ce qui est positif que, que, que négatif. Et le discernement va amener un petit focus là-dessus. Voilà. Ouais, du coup, juste là, euh, peut-être une petite précision. Euh, oui. effectivement par rapport à la roue telle qu'elle est sur l'Instant euh, Z. Et là, la roue Dragon Dreaming, en fait, elles ne sont pas exactement au même endroit. C'est-à-dire que tout à l'heure, euh, la célébration, elle était en haut à gauche. Et là, vous voyez, elle est en bas à droite. On garde le même sens de rotation, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un petit, euh, voilà, une petite rotation de 90 degrés. Oui. <rire> vous puissiez vous dire quoi quand même. Oui, merci. Merci. <rire> Alors, voilà, ces, ces quatre espaces, euh, ces quatre dimensions et ces quatre énergies, euh, elles permettent, vous voyez un petit peu, là, on, on voit, il y a une partie intérieure et il y a une partie externe. Donc, euh, euh, elle amène un focus sur le fait que tout ce qui est rêve et célébration va vraiment nourrir cette énergie aussi de l'individu et du coup, de quelque chose qui peut être plus personnel et... et L'intérieur de, de chacun, et puis tout ce qui est action et plan va être tourné vers le monde extérieur. C'est ce que je vais faire avec les autres, c'est ce que je vais aller euh, offrir, partager, c'est mes intentions de récolte euh, et va vraiment être en lien avec l'extérieur. Et pareillement, cette méthode elle, elle met aussi un focus sur une partie plutôt théorique et plutôt euh, pratique, donc avec euh, l'action célébration en pratique et puis le rêve en. Et le plan dans un processus un peu plus théorique qui amène un peu plus de, de réflexion. Et donc, c est, c est, ce, ce schéma, il est ce qu'on appelle fractal. C'est-à-dire que vous allez aussi pouvoir euh, le vivre, j'ai envie de dire, dans votre journée. Vous allez pouvoir l'explorer aussi en termes de personnalité dans le projet, qui sont les personnes qui ont plus peut-être un... Une personnalité de, de rêveur, une personnalité de, de planificateur, d'agissant ou de célébrant. Euh, vous allez pouvoir aussi la, la décliner, par exemple, sur le rythme des saisons. Euh, voilà, on, on se rend compte que voilà, cette roue, elle, elle est vraiment euh, riche de, de, de finalement, d'un élément qui vient constituer un, un, l'ADN en fait de, de tout, tout plein de choses dans, dans la vie du quotidien, pas que les, le, la démarche de projet. Et donc, il est dit aussi que, que, cette, que dans la démarche de projet collectif, on se rend compte que souvent, quand on apporte un projet, eh ben, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie sur la face du rêve. Et puis, justement, dès qu'on commence à, à se poser des questions, de dire bon, ben, qui s'engage, quelle stratégie on pose, comment on y va, et qui du coup amène aussi toute cette énergie un peu de la, du mental, de la structuration, on se rend compte que l'énergie tombe, on se rend compte que euh, plein de personnes peut-être vont se désengager et qu'au début on était 30 et finalement on n'est plus que 4 euh, donc ça la méthode, ben oui elle l'explique aussi et euh, elle montre que plus on va aller vers l'action plus on va redonner euh, du coup de, de l'énergie et plus on, on va arriver à la célébration et de nouveau on va être dans quelque chose de dynamique de fun euh, on va être dans quelque chose aussi de gagnant-gagnant pour tous euh, on va être aussi euh, euh, la célébration va ouais, nourrir le le lien, on va aussi apporter de l'empowerment, du pouvoir d'agir. Euh, voilà, et donc, du coup, bah, cette énergie, elle remonte. Quoi. Alors, la célébration chez l'Instant Z. Du coup, euh, l'Instant Z, a, qui fait partie et qui a fait partie aussi, j'ai envie de dire quand même, hein, de... Euh, des personnes qui ont fait venir John Croft en 2012, qui font donc partie aussi des fondateurs du réseau Dragon Dreaming Francophone, euh, se sont vraiment inspirés aussi de, de cette méthode et, et de sa philosophie. Euh, et euh, on a extrait justement pour eux ben, cette idée d'entretenir de la motivation et de soutenir une qualité relationnelle. Donc Tout ce que vous allez voir hein, autour de l'Instant Z, c'est très présent, euh, c'est très animé et activé. Et donc, dans la célébration, l'intention, elle est vraiment de pouvoir bah, conscientiser les apprentissages, de pouvoir favoriser, développer les, les compétences, les talents, euh, de pouvoir valoriser aussi euh, les membres. Et puis, euh, bah oui, la célébration, c'est aussi prendre du recul euh, pour favoriser ce discernement. OK, j'aurais juste une question. C'est que là, du coup, tu dis, c'est la vision sur l'instant Z. Et quelle est la différence, pour le coup, avec la vision Dragon Dreaming Est-ce qu'il y en a Euh, alors, avec euh, Dragon Dreaming, l'intention de… Euh, non, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. En tout cas, on, on l'a vu hein, sur les, les, les, trois, euh, les trois étapes de la roue, qui c'est vraiment les compétences, l'acquisition des compétences, euh, les transformations euh, importantes et le discernement. Euh, voilà, moi je le retrouve là. Chacun le dit un peu avec ses mots, mais euh, je pense que non, c'est la même chose. Ouais. Voilà. Okay. Les processus vont être un petit peu différents après, enfin vont être différents, clairement différents après, mais en termes en tout cas de. Non. Yes. Donc pour, pour bien clarifier, donc là tu parles parce que donc là la célébration se trouve en bas à droite, et donc tu parles des différentes étapes qui sont acquisition de nouveaux talents, résultats transformatifs et discernement avec sagesse. Et en fait, c'est ça l'intention de célébration du Dragon Dreaming, c'est ça Oui, alors c'est vrai que, merci Jérôme, pour cette question aussi, euh, euh, peut-être aussi un petit peu apporter des, quelques infos complémentaires sur le fait que euh, Dragon Dreaming va mettre aussi un, un petit focus sur le côté euh, ludique, le côté un petit peu euh, fun. Il euh, y a beaucoup de place, finalement, à ce qu'on appelle aussi le côté euh, sans saut, euh, le côté euh, ludique. Euh, okay. il y a aussi ce côté un peu euh, d'amour en action de, de vraiment de gagnant-gagnant euh, où là c'est vraiment dit clairement, voilà, je ne dis pas que l'instant Z de pas, mais en tout cas euh, c'est dit euh, clairement euh, dans, dans, dans la méthode Dragon ok donc là je t'ai mis la petite infographie je ne sais pas si ça doit ouais. <rire> alors voilà <rire> Euh, L'espace célébration euh, chez l'instant Z, c'est vraiment un, un espace euh, à part entière qui amène, euh, on, va, on va dire, vraiment des outils qui permettent euh, le faire ensemble. Euh, et du coup, voilà, les outils qu'on retrouve, ça va être le cadre relationnel, tout ce qui est inclusion euh, euh, sortie. La régulation exclusion qui va être en lien avec tous les, les conflits, euh, les problématiques interpersonnelles qu'on peut trouver souvent dans les organisations et que souvent, euh, bah, on ne veut pas trop en entendre parler. C'est un petit peu compliqué. Et puis, euh, s'ajoute à cela toujours cette limite entre euh, bon, ce qui doit rester en dehors du travail, de l'organisation, ce qui appartient au thérapeutes et puis euh, du coup, ce qui fait sens euh, par rapport à l'individu. Voilà. Donc, euh, l'instant Z a vraiment défini ces, ces trois outils comme vraiment aidants et structurants. Et puis au cœur, vous avez euh, deux mains là, qui représentent un joli cœur. Et ce cœur, c'est euh, eh un processus euh, de célébration qui est proposé pour vraiment très régulièrement venir nourrir du coup, euh, cette énergie et euh, le lien interpersonnel euh, et, et au projet aussi euh, du coup, euh, qui, qui se joue dans, dans la posture collaborative des projets collectifs. Voilà. Donc ce processus de réunion euh, il va mettre en avant du coup vraiment le côté euh, euh, apprentissage personnel c'est quoi euh, mon chemin c'est quoi qui est en lien avec mon histoire de vie euh, c'est quoi euh, que, que j'apprends grâce à ce projet Enfin vraiment voilà tourner vers la personne il euh, y a une étape qui va être plutôt collective, où là, on va utiliser un, un, un chouette outil, que moi j'aime beaucoup en tout cas, qui s'appelle le bilan de fertilisation. Euh, alors excusez-moi, du coup, apparenté à la célébration personnelle, on, on va faire ce qu'on appelle le cercle de dons. Donc on va aller euh, euh, prendre un temps vraiment pour euh, rencontrer l'autre en face à face. En... Et on va aller... Euh, euh, offrir euh, du coup euh, les qualités qu'on reconnaît chez la personne mais peut-être aussi euh, un endroit qui nous a fait grandir une gratitude par rapport à une difficulté rencontrée voilà, donc ça c'est un petit peu le processus qu va, qui va nourrir la célébration personnelle dans la célébration collective donc, comme je vous disais ça va être plutôt le, le bilan de fertilisation qui lui va permettre euh, d'aller faire un, un point sur la situation présente euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait ensemble qu'est-ce qu'on a réalisé ou pas c'est quoi les chiffres qui en ressortent. Et puis, euh, à partir de là, d'aller observer, d'aller explorer les sources de confort, les sources d'inconfort. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ensemble pour euh, trouver euh, du coup, des pistes pour aller euh, plus loin? Voilà. Et puis, euh, donc on invite euh, bah, du coup, voilà, un petit, un petit euh, temps de, de, de, de célébration euh, interpersonnelle. Ouais, du coup, là juste pour la, la petite note, effectivement, la célébration personnelle, celle que tu as décrite, c'était plutôt la, la célébration interpersonnelle. interpersonnelle ouais. Voilà. Mmh, Et donc ouais. la célébration personnelle, c'est plutôt l'introspection bah, qu'on va venir euh, regarder un peu là à la fin. Et, ouais, la... excusez-moi, je me suis un peu emmêlée sur les trois là, du coup je les ai un peu rapprochés. <rire> c'est ça. Ok, est-ce que tu veux euh, revenir là-dessus spécifiquement ou euh... Euh, dans l'enchaînement avais ça je, sais pas. Euh, bon, je crois que voilà j'en ai bien parlé, conscientiser les apprentissages non, ça me paraît bon ouais. euh, bah, du coup euh, moi j'aurais envie de poser plutôt déjà est-ce qu'il y aurait des questions un peu de, de précision de, de, peut-être de compréhension de, de... et puis comme ça après on fait le lien avec justement bah, cette idée de reconnaître euh, le, le chemin personnel, collectif, le lien à la terre. Et puis du coup, vraiment cette idée de célébration qui transforme quelque chose en soi et, et d'aller un peu se questionner et, et vivre ça euh, de manière collective peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme ouais, Ok, ça marche. Est-ce qu'il est qu y a des questions dans le chat ou, euh... A priori, dans le chat, je n'en vois pas. Euh, maintenant, euh, ouais, est-ce qu'il est qu y a des personnes qui ont besoin de clarifier certains éléments qu'on a amenés euh, N'hésitez pas, levez la main sur le zoom ou sinon, eh ben, prenez directement la parole. Il n'y a pas de problème. Euh, pour le coup, euh, du coup, on n'est on pas du tout sur... Euh, S'il y a des personnes qui, ont des, qui préfèrent ne pas parler en, en mode public, mmh. euh, vous pouvez me le dire dans le chat. et… Euh, et je peux couper l'enregistrement, parce qu'à priori, ça n'a pas marché là, le partage sur Facebook. Donc, je ferai plutôt un, quelque chose sur YouTube euh, par la suite. Donc, je peux euh, couper si besoin. Il euh, faut juste me le mettre dans le chat, voilà. si ça coupe des choses. Donc, Mercedes dit que tout est clair jusqu'à maintenant. Euh, donc, euh... tac, tac, tac. Hop, je vais peut-être me mettre. Okay. C'est clair. Ok, bah, je pense qu'on peut... Euh, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on, on mm -hmm. va revenir dessus. Euh, en tout cas, ce que j'ai envie de compléter, du coup, c'est que vraiment, euh, ça, ce qui fait sens vraiment de, de prendre le temps et puis de, de, de donner une vraie place à la célébration dans les projets collectifs, c'est vraiment pour renforcer le « nous », c'est vraiment pour euh, euh, renforcer... Euh, euh, le chemin, mais le, le, ouais, le développement personnel, mais, mais pas dans le sens, euh, enfin dans le sens vraiment, euh, le, le transformation, voilà, j'ai envie de dire le transformation individuelle et collective, euh, c'est vraiment de faire équipe aussi, euh, voilà. Yes. Là, du coup, j'aurais peut-être envie, tiens, d'aller voir justement, donc là. Euh... Il me semble que ce que tu voulais amener ici, c'était de vraiment rappeler que en fait, sur chaque espace, l'Instant Z invitait à avoir des réunions spécifiques. Euh, je me dis, ben tiens, je veux monter un projet. Tu me proposes de commencer par quoi Est-ce que je commence par de la célébration ou je commence par du sens C'est-à-dire, toi, où est-ce que tu vois la célébration Quelle est l'importance que tu donnes à ça Et comment tu… Quand toi, tu accompagnes des projets ou quand tu montes des projets, tu, tu fais dans quel sens mm -hmm. Ouais, c'est une bonne question, merci euh, Jérôme, parce que euh, en effet, euh, quand, quand on déploie euh, la roue, euh, euh, ben voilà, là on a amené vraiment cette question du sens en premier, et puis euh, chez Dragon Dreaming, on va parler aussi vraiment du rêve en premier, et c'est vrai que quand j'accompagne des groupes, <rire> je démarre toujours par la célébration. <rire> Pour moi, c'est le point de départ. Voilà. C'est euh, Forcément, c'est d'aller explorer quelle est ma raison d'être ici euh, dans ce projet collectif et je pense qu'elle est, elle est vraiment riche pour prendre ce temps là aussi euh, même si c'est fait euh, avant de se retrouver à l'extérieur en quelques minutes et autres mais c'est vraiment de, déjà de dire et moi là c'est quoi qui m'appelle ici euh, et c'est ce que je vais vous inviter un petit peu à l'explorer hein, sur l'expérience mais pourquoi vous êtes là ici ce soir euh, ouais. et, et donc voilà moi c'est vraiment important on dé, démarre déjà pour, par le, le, la célébration individuelle euh, et puis, si c'est un projet qui est déjà existant, si c'est un projet qui est déjà en cours et qu'on arrive, bah, forcément, l'accélération va venir permettre de faire un point. Quoi. OK, on en est où dans le projet Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui est positif Qu'est-ce qui euh, sévit jusqu'à maintenant On parle beaucoup d'histoires racontées, hein, le storytelling. On va se raconter nos histoires. Qu'est-ce qui fait que ce projet… Euh, il est vibrant tous ensemble. Qu'est-ce qui fait que ce projet, euh, il a du sens et il nous donne trop envie d'être là. Quoi. Voilà. Et donc on va se le raconter euh, tous ensemble. Et ça, c'est vraiment euh, un, important pour moi, en tout cas, de démarrer par la célébration. Ce qui va ouvrir d'ailleurs le champ du rêve. De mieux célébrer, de bien célébrer, on va vraiment pouvoir aller le champ des possibles. Sinon, euh, le rêve, il est un, un peu flou. On ne sait pas trop des fois à quoi euh, le relier. Quoi. Ouais, et puis c'est vrai que du coup tu partirais sur un rêve avec des personnes qui se connaissent pas forcément qui connaissent pas leur chemin donc là c'est l'invitation en fait quelque part en premier lieu de déjà de célébrer toi ton chemin de en fait pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais dans, ces, dans ce groupe là en fait quelque part euh, et qu'est-ce qu'on fait là ensemble quelques, et ensuite pour pouvoir passer sur le, sur le rêve donc vraiment dans cette courbe de partir en fait d'en de, bas pour vraiment remonter euh, la courbe jusqu'au rêve quoi moi j'aime vraiment cette, cette idée de, de roue euh, fractale ou de, de roue euh, en spirale hein, finalement, euh, voilà, c'est-à-dire que ça, ça tourne, hein, c'est euh, voilà, quelque chose qui est vivant en fait. Euh, voilà, Ce que je vous disais déjà pour goûter à cette énergie-là, je vous invite vraiment, euh, c'est quoi vos inspirations du matin, euh, qu'est-ce que vous allez… Euh, mettre en place pour y arriver comment vous allez vivre cette journée et le soir vous dire tiens qu'est ce que j'ai fait j'ai pas fait ça a marché ça n'a pas marché comment je me sens ben voilà à l'explorer tout ça et hop on recommence le jour d'après quoi ben, rien que ça déjà c'est très vivant et présent quoi. ouais pour les ingénieurs comme moi ça fait le lien avec la route des Ming, qui effectivement est l'amélioration continue et effectivement par rapport à la courbe comme tu le dis, le rêve, ça peut très bien être le matin, tiens, je potentiellement, j'ai même rêvé dans la nuit, j'ai rêvé que j'allais faire des trucs aujourd'hui, Ou le matin, je rêve, euh, ok, je planifie ma journée, je vis ma journée, et à la fin, je fais le point, ok, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait de ma journée, et qu'on peut faire ça, effectivement, sur la journée, sur euh, la semaine, l'année, et, et même dans les réunions, dans les réunions, bah, le rêve, c'est un peu le tour d'ouverture, euh, où on prend la température de chacun, comment il arrive, on est presque dans la, la célébration même. Et après je dis mes intentions pour la réunion, donc le rêve. Et après ben on fait l'ordre du jour, euh, on traite les points dans l'action, et puis célébration, tour de clôture. Ok, comment ça s'est passé pour vous Et pour l'avoir vécu moi dans des réunions aussi, ou des fois dans l'action de la, enfin dans la réunion, on vit des choses pas faciles, parce que quand on est en gouvernance partagée, il peut y avoir des tensions, des choses comme ça, euh, qui, qui viennent brasser vraiment euh, individuellement et collectivement. Et en fait le tour de clôture, qui est du coup dans l'étape célébration euh, de la réunion. Hein, euh, ben vient vraiment, euh, justement, on vient vraiment activer euh, euh, ce qu'on met. Alors, attendez, j'ai perdu. On vient vraiment activer euh, le discernement avec sagesse. Et euh, les nouveaux talents et les résultats transformatifs qu'on voit en, en bois à droite, c'est vraiment de se rendre compte de, tiens, quand il y a des moments difficiles, que nous on appelle un peu à aller confronter ces dragons dans le Dragon Dreaming, mmh. euh, ça permet vraiment en fait, de composter presque ce qui s'est vécu. Mmh. Et d'une réunion où on aurait terminé comme ça, bah vraiment, je termine avec une énergie vraiment négative, euh, vraiment basse. Et là, le fait de faire le tour de clôture, ah, ça permet de composter, ça permet vraiment de ressortir en disant ah, mais on a vraiment appris un truc super. Euh, et mmh. vraiment de, de mettre de la conscience dessus. Euh, Valérie, du coup, euh, pour poser une question, euh, combien de temps pour intégrer l'outil pour une personne qui ne connaît pas euh, alors, Valérie, je te repose une question pour clarifier ta question. De quel outil parles-tu Est-ce que tu parles du Dragon Dreaming Est-ce que tu parles de la célébration euh, N'hésite pas à préciser. Dragon Dreaming. OK. Sandrine Oui. Tu as une réponse Combien de temps pour intégrer l'outil Dragon Dreaming Pour une personne qui ne connaît pas. Alors, bah, nous, dans le réseau, en tout cas, on propose deux jours et demi pour faire une initiation et puis euh, bah, comprendre on va dire en tout cas chaque énergie euh, après bah, évidemment pour, pour aller plus loin dans chaque euh, dimension euh, bah, il faut toujours plus pour bien comprendre les concepts qu'il y a derrière pour bien explorer euh, euh, voilà, le, le, la thématique et puis euh, moi j'ai envie de dire bah, au plus rapide déjà euh, euh, en utilisant, alors on ne les a pas montrés là ce soir, mais il y a plein de processus qui sont proposés par l'instant Z que vous allez retrouver sur l'académie. Euh, déjà en allant regarder un petit peu du coup le processus cercle de dons, le processus bilan de fertilisation, euh, le processus, il enfin, y, y en a d'autres parce qu'après il y a des processus comme on l'a vu là qui viennent plus apporter de, de la structuration. Euh, et puis ce que je vous disais sur cette énergie. Juste vous inviter à mettre de la conscience sur cette énergie, célébration, rêve, plan, action que vous vivez dans votre vie. Voilà, vous allez ça très vite, vous allez le ressentir parce que ça, pour moi, c'est tellement vivant et tellement simple que ça, on peut vraiment se l'acquérir très, très rapidement. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que là, on parle un peu plus du côté personnel, mais, mais l'idée, c'est vraiment d'amener ça dans les projets dans la démarche de projet. Et c'est pour ça que bah, là, euh, évidemment, on, on propose euh, à l'instant Z aussi. Hein, on fait des. des Peut-être que Jérôme t'en reparlera un petit peu à la fin, mais on fait des, deux jours et demi de. Euh, on fait 20 heures euh, de, de parcours pour justement euh, découvrir ça. Il y en a une qui est en cours, qui finit demain, euh, sur trois jours en, en visio, et qui permet vraiment là d'aller euh, voir euh, tout ce qui est euh, ces outils apparentés euh, à Instant Z Dragon Reming. Yes, donc les outils dont vous parlez Sandrine, donc là on les retrouve là dans la carte du modèle Z, c'est notamment les outils modulaires. Tous les outils modulaires en fait sont les outils qui viennent du Dragon Dreaming, qui ne font pas partie dans la proposition de base, mais qui sont effectivement des outils qu'on utilise à l'instant Z et dont on forme effectivement soit dans la formation Dragon Dreaming, soit dans la formation Les Fondamentaux du modèle Z, qui est une formation de 5 jours là pour le coup après effectivement Valérie moi ce que j'invite c'est à bah, faire la formation découverte euh, comme dit Sandrine et, et après en fait c'est toute une question de pratique euh, c'est vraiment une pratique dans le quotidien de vraiment regarder euh, tiens qu'est-ce que c'est ce qui est intéressant euh, là, vraiment spécifique dans le Dragon Dreaming c'est un peu ce que disait Sandrine à un moment donné c'est d'aller venir euh, se positionner en fait sur, euh, sur les cadrans euh, c'est à dire que là hop en fait, on, on met les cadrans un peu au sol. Euh, et du coup, l'idée, ben, c'est d'aller venir se positionner, d'aller regarder comment, comment, de quelle couleur en fait, on est, euh, en sachant qu'on est toujours un peu, de, un peu mélangé de chaque. Mais c'est intéressant. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a vraiment intéressé de voir, tiens, euh, un moment de ma vie, donc il y a trois ans, j'étais beaucoup dans la célébration et le rêve. Ben, Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'action. Euh, et c'est intéressant de voir comment, voilà, je, je bouge moi personnellement dans, dans mes énergies et puis de voir aussi, d'avoir une photographie du groupe, euh, de voir comment, comment on, se, on se positionne. Donc, super pour une équipe de six personnes, il faudrait un minimum de combien de personnes formées bah, euh, Dans l'idéal, tout le monde, <rire> mais dans le minimum, bah, pour moi, ce serait au moins euh, bah, deux personnes, ça serait quand même plus confortable. Qu'est-ce Qu que tu en penses, André ça dépend toujours on va dire de la posture de l'équipe euh, si euh, la posture de l'équipe accepte d'avoir un rôle transformation euh, ben oui deux personnes c'est bien parce qu'on a, a toujours besoin d'être deux pour moi c'est le minimum il hein. faut pouvoir échanger collaborer euh, douter enfin euh, voilà c'est bien d'être deux voire trois euh, voilà. après euh, rapidement ben, vous allez identifier dans le groupe les quatre énergies de groupe euh, qui va aussi permettre d'apporter des éléments un peu sur les personnalités, et puis euh, oui, dans l'idéal, après bah, c'est pourquoi pas tous se, se former. Quoi, mais... Après, là, ce qui est intéressant, notamment sur des groupes comme ça de six personnes, ce qu'on propose, c'est aussi bah, des formations accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire la formation sur un projet euh, ouais. fictif, on va dire, euh, ou, ou bateau, bah, là, si on fait vraiment sur le projet euh, proprement dit, donc c'est ça sert aussi d'accélérateur pour votre projet parce que là, pendant deux jours et demi, euh, voire trois jours, euh, vous allez focus sur votre projet euh, avec cette méthodologie-là. Donc, ça peut vraiment être un boost. Nous, on l'a fait avec euh, l'Académie du TAO, on s'est fait accompagner euh, là-dessus euh, et c'est toujours intéressant en fait, d'avoir des personnes extérieures qui viennent de temps en temps euh, nourrir là-dessus. OK, on passe à l'expérience personnelle du coup, Sandrine ouais. Je pense qu'on est très bon niveau timing, donc je pense qu'on aura même le temps de faire le petit jeu en groupe. Ok, super. Et eh ben c'est parti. Du coup, euh, euh, ben, du coup voilà, ce soir euh, euh, l'idée, ben, c'est de reconnaître un petit peu euh, du coup votre chemin personnel, ce qui fait que vous êtes ici euh, avec nous. Euh, donc euh, pour faire un, un petit lien euh, complémentaire, euh, la matrice on va dire ou l'énergie derrière tout ça, euh, c'est euh, la roue du héros, le voyage du héros de Campbell euh, qui a inspiré donc John euh, et puis qui, qui est très présent et du coup c'est cette idée euh, voilà de dire bah je suis héros de ma vie. Euh, Qu'est-ce qui m'appelle Quel est l'appel de l'aventure qui fait que ben euh, voilà ça m'a donné envie d'être ici ce soir. Du coup moi je vous invite, je vais faire une, une petite histoire comme ça d'une série de questions et je vous invite alors soit euh, Lâchez les ordinateurs, fermez les yeux, détendez-vous, allongez-vous. Enfin, vraiment, euh, comme vous avez envie, là, c'est un petit voyage, on va dire, une petite histoire, un petit voyage. Soit euh, bah, en lisant euh, les diapos, euh, ça, c'est vous qui voyez. Et ben euh, assure un petit peu cette histoire de, du héros que vous êtes. Et, euh, et puis, juste de voir ce que ça fait, de ressentir en vous euh, ce, que, ce que ça raconte. Voilà. Donc, la première... Euh alors là, dans Dragon Dreaming, on, on utilise un petit bol. Hein. C'est vrai que j'aurais bien aimé là me faire un petit gong. Vrai que je l'ai pas. <rire> J'ai pas osé le prendre du coup, mais euh... ah merci. Regardez, il y, y a Carole qui va nous faire un petit gong euh... avant ah, ah, bon, que je démarre l'histoire. Oui, <rire> pardon. Voilà. Super, merci. merci. Voilà, donc vous êtes euh, héros de cette, euh, de cette aventure du webinaire euh, Instant Z. Et euh, donc la, la, la première question, c'est du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a donné envie d'être là qu est -ce qui, euh, Quel est l'appel de l'aventure qui a fait que du coup, vous vous êtes inscrit euh, sur ce webinaire Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est... Euh, une envie de monter en compétences Est-ce que c'est euh, euh, la raison d'être de cette organisation pour contribuer à cette nouvelle humanité bon, Je fais l'exercice aussi alors Du coup, une fois que vous avez clarifié, bah, voilà, c'est ce, ce qui vous a amené à être ici. Jérôme, je veux bien que tu poursuives. Oui, Jérôme. Du coup, bah, peut-être que vous avez ressenti en fait euh, des dragons. Tout d'un coup, euh, euh, quelque chose qui vous a dit, mais pourquoi je veux m'inscrire en fait Est-ce que je m'inscris euh, bon allez, je m'inscris. Non, je ne m'inscris pas. Ah, oh, puis j'ai trop de choses. Ah, oh, puis euh, j'ai pas le temps. Ah, oh, puis voilà, tous ces, toutes ces doutes, toutes ces euh, croyances. Ah, oh, mais je sais déjà. Ah, oh, mais je ne suis pas forcément prêt. Enfin voilà. Du coup, euh, ce voyage, il vous amène à explorer peut-être vos dragons euh, intérieurs et identifier ce qui fait peut-être en vous que vous auriez pu changer le cours de votre histoire ce soir. <rire> On continue et puis, finalement, vous avez décidé de franchir le seuil. Finalement, vous dites, non, moi, je suis prête. C'est une synchronicité, si ça vient dans ma vie maintenant. C'est trop ce que je cherchais. C'est vraiment une réponse à quelque chose ou un endroit où je n'osais pas aller. Mais vraiment, vous sentez que finalement, peut-être vous allez juste vous dire, OK, je fais confiance, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous avez franchi ce seuil qui est le pas vers la transformation. suite. <rire> Alors après, bah, dans, dans ce voyage, il euh, y a forcément une crise. Il voilà. y a forcément euh, des difficultés. Euh, euh, bah, c'est aussi toute la vie du groupe. Hein, dans un groupe euh, pour aller vers un groupe euh, complet, euh, on va traverser. Euh, on, un peu des, des. On va traverser des crises et du coup bah, peut-être que vous aussi à un moment donné euh, au cours de cette soirée vous, vous dites mais bah, en fait euh, pourquoi je suis là Ah, euh, oh, euh, finalement euh, j'ai les enfants finalement il euh, y a peut-être quelque chose qui, qui fait que euh, voilà, j'aurais dû euh, euh, m'occuper euh, de ce que j'avais euh, à faire ou que j'étais en train de faire ou... voilà. du coup il y, y a un peu une crise qui va venir et qui va vous mettre dans le doute c'est là aussi où souvent euh, les... Des groupes éclatent, hein. il peut y avoir des départs, des conflits, c'est là que, voilà, il y a des personnes qui se désengagent sans toujours savoir pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Du coup, c'est un moment, voilà, est-ce que ma, ma raison d'être ici, elle a, elle a du sens ou pas Est-ce que je suis à la bonne place ou pas Et puis, une fois qu'on dépasse cette crise, euh, c'est là qu'il bah, y a énormément de pépites, hein, c'est ce qui est dit de, de l'échec apprenant. Euh, voilà, c'est là qu'on grandit, c'est là qu il y a une vraie, euh, que la transformation se fait, qu'on va euh, dépasser nos dragons, nos, nos doutes, et, et c'est là que, du coup, euh, on va connecter au trésor. Euh, et qui, qui va amener ce qu'on appelle du coup cet élixir de dans le groupe, cet élixir personnel. Et c'est là que du coup, euh, ça y est, on, on, on a ce discernement qui permet. Euh, ah mais oui, euh, bon ben, euh, la célébration, euh, c'est important dans, dans un groupe parce que ça va nourrir l'énergie, parce que ça va permis, permettre de, de prendre ce temps de recul. Euh, ça va, euh, euh, oui tiens, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné dans mes compétences. Euh, voilà, ça permet de, de mieux observer ce que j'ai compris, appris, et, et, et y compris dans le groupe. Et donc ça, on appelle ça le, le trésor. On est grandi. Du coup, voilà, quel est le trésor ce soir Qu'est-ce que vous avez, quelles sont les pépites que vous avez euh, découvertes quelles sont les pépites que vous avez euh, peut-être ressenties dans ce que vous avez euh, entendu autour de, de, de ces méthodes et de ces outils. Et puis, dans, le, dans cette prise de recul, c'est sortir des émotions aussi. Hein. C'est du coup... Euh, OK, des fois, il faut un petit peu de temps pour ça, mais euh, de se dire, ah, mais finalement... Euh, et ça, ça viendra peut-être ce soir, ça viendra peut-être demain, euh, en se disant « Ah, mais quand même, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, euh, ce que j'ai capté, euh, euh, ça, c'était intéressant ou ça, ça m'a plu. Il me reste ça. » Voilà, ça, ça va être le petit trésor. Et puis du coup, bah, après, vous allez rentrer à la maison ce qu'on appelle le, le monde ordinaire et, et vous allez vraiment pouvoir le partager ça euh, vous allez pouvoir le bah, voir qu'en vous euh, bah, voilà, euh, moi j'aime bien cette idée qu'on bah, est en, en constante évolution et puis du coup euh, forcément euh, chaque fois qu'on découvre quelque chose, chaque fois qu'on vit une difficulté ou une réussite, on grandit on évolue, on va plus loin euh, et, et du coup bah, voilà, qu'est-ce qui fait ce soir que euh, euh, il y a quelque chose qui a, qui a changé en vous et qui fait que vous avez euh, découvert et, et qui va vous suivre euh, tout au long de, de votre vie voilà. et ça pareil, peut-être que vous ne pouvez pas encore l'identifier ce soir, peut-être que ça viendra dans les jours prochains voilà, donc ça c'est une première petite exploration personnelle, merci pour euh, vous êtes prêt à ce jeu donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans sa raison d'être personnelle. Et du coup, dans le deuxième temps qu'on voulait vous proposer, c'est de vous mettre, on va faire deux sous-groupes avec Jérôme. Et puis c'est là de pouvoir échanger du coup sur ce voyage qu'on vous, qu vous a proposé. Et puis d'apporter un petit peu votre ressenti, vos découvertes. Votre lien peut-être avec votre travail ou voilà, votre ce qui vous a amené à être ici, en fait, quel est le lien de tout ça?